Bienvenue à cette émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Nous sommes en train de parler des pensées depuis le début de cette série. Amen. Et si vous avez suivi les épisodes précédents, euh, nous vous parlons de l'importance de gérer ses pensées. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer concrètement Comment, avec la parole de Dieu, vous devez contrôler vos pensées parce que tel un homme pense, tel il oui. est, n'est-ce pas, pasteur Isaac Tout à fait, merci, apôtre, encore une fois, pour l'opportunité que j'ai de participer à cette émission Pendule à l'heure. Vraiment un thème, on ne le dira jamais assez, c'est mm. vraiment un thème extrêmement important. Les pensées vont déterminer les résultats, comment on va exprimer notre foi, les résultats qu'on va avoir dans notre vie, mm. euh, le bonheur, comment on va se sentir, notre amen, feeling. Amen, si on a amen, des bonnes amen. pensées, on aura un mm. bon feeling. Si on a des mauvaises pensées, on aura un mauvais feeling. On peut également attirer par voie de conséquence des mauvaises choses amen. autour de nous. C'est vraiment un thème extrêmement important. Amen. Au final, pasteur Darius, euh, au final, euh, le bonheur, c'est un choix. C'est mm -hmm. ça. Effectivement, apôtre, merci encore pour l'opportunité. Le bonheur, c'est un choix. Et euh, ce choix-là se fait au niveau de nos pensées. Mm -hmm. C'est-à-dire le fait de choisir des bonnes pensées qui vont alimenter nos, dit, nos paradigmes mm -hmm. pour ensuite en fait, euh, faire les choix liés à, au bonheur. En fait. mm -hmm. Parce qu'il y a des personnes qui vont qui Vont se dire, bon, ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, machin. Alors que la bible va nous dire que tel non pense il est mm -hmm. donc je pense que le bonheur, non seulement c'est un choix, mais euh, c'est un choix qu'on peut faire même tous les jours, mm -hmm. pour pas dire chaque instant mm -hmm. en fait. Ouais. Mm -hmm. Pasteur Gentil, oui, merci Apôtre, effectivement, pour l'opportunité. Est-ce que, est que tu as un autre prénom? Est-ce <rire> que les internautes vont si, si, si, si, dire, il, il, il a un autre? autre. C'est quoi, quoi déjà? C'est quoi? Trop, attends, ça. attends, c'est c'est pas. Non, non mais André. Non, c'est pas Antoine. Antoine, non. non, non, non. c'est. On peut y passer l'émission là. <rire> Steve. Steve. Steve. Steve. Steve, Steve Steve Ah ouais Steve, Ok, vous avez Steve. la parole, pasteur Steve. <rire> C'est vrai, hein, pasteur Steve. Alors, donc, effectivement, le bonheur est un choix. Et Si, si mm -hmm. le choix est lié à la volonté, mm -hmm. ça veut donc dire que le travail de nos pensées est également lié à la force de notre volonté. Mm -hmm. Ça veut dire que la force de nos pensées est liée à la force de, no, de notre volonté. Exactement. Et on pourra donc prendre les bonnes décisions. On se rend compte quand même que cette histoire de volonté ou de choix est très importante. Mm -hmm. Parce que... Euh, Lorsqu'on voit les, le, un tiers des anges qui sont partis, les anges déchus qui sont partis mmh. avec le diable, la Bible ne dit pas que le diable les a forcés à le suivre. Ah, donc, ça. Ça choisi, <rire> en fait, ouais. donc ça veut dire mmh. qu'ils ont choisi, en fait, cela. Donc ça veut dire qu'on peut choisir même le, euh, de, de, que notre vie puisse descendre, nous mmh. comme on peut choisir que notre vie pu, peut monter. A... C'est un thème très important. Amen. Amen. Et c'est vraiment ça, c'est lié à une certaine programmation qu'on va Amen. avoir. On Amen. même programmation, y a une programmation intérieure, c'est vrai. Alors, donc, euh, on voit que les mauvaises pensées euh, peuvent nous faire facilement accepter mmh. d'autres mauvaises pensées. Mmh, mm, Tout mm, comme mm. les bonnes pensées peuvent nous attirer vers des bonnes pensées. Mmh, Donc mm, c'est vraiment, on le voit, on avait parlé peut-être de Judas, Mm -hmm. Comment Judas n'était pas forcément prédestiné à trahir Jésus, mm -hmm, mm -hmm. mais c'est parce qu'il avait une mauvaise prédisposition voilà. intérieure voilà. que c'est par lui que le diable est passé. Mm -hmm. Donc on voit vraiment l'importance de, de pensées qu'on a intérêt. Parce qu'en fait, euh, quand vous étudiez un peu l'histoire des disciples, hein, effectivement, vous voyez que tous les autres disciples, euh, les onze autres, mm -hmm. c'était des Galiléens. Mm -hmm. C'était des Galiléens et Jésus, on l'appelle l'homme de Galilée. Mm -hmm. C'était aussi un Galiléen et, Galiléen et Judas. C'était le seul qui venait d'une autre région. Ce n'était mmh, pas un galiléen. Et vous savez, les galiléens, ils avaient un fort accent. Et mmh. c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, on, on reconnaît, reconnaît Pierre hein, mmh. quand il parle, en fait. Mmh, on dit non. Fait. Lui aussi, il fait partie mmh, d'eux. En fait, ce n'est euh, pas à cause du fait qu'il avait un, un style, la façon de parler. Mmh. Il parlait le même langage que Jésus, mmh. comme on l'a souvent entendu dans les prédications, même mmh. si on peut utiliser ça pour euh, dire ça. Mais la vérité, historiquement, c'est parce qu'il avait un accent galiléen. Mmh. Et Judas. Peut-être qu'il a laissé des mauvaises pensées euh, traverser mmh. son âme, s'asseoir dans son âme, oui, à cause de cette différence mmh. identitaire, en mmh. fait. Et très souvent, certaines personnes dans un groupe vont avoir du mal à intégrer mmh. le groupe et vont développer vrai. des pensées bizarres mmh. à cause de parfois la différence identitaire mmh. qu'ils vont avoir. Mmh. Euh, tu sais combien de fois c'était vraiment parfois... En fait, ce n'était pas difficile pour nous. Nous mmh. avions l'esprit de Dieu à Van. Hein, nous avions, mmh. avions l'esprit de Dieu à Van. On mmh. s'était correctement in intégré, mais mmh. on savait très bien que nous avions une culture différente, vrai, oui. on avait même une peau différente, parce qu'on était fait. dans une église totalement blanche. Euh, euh, mais dans nos pensées, mm -hmm. on savait qu'on était dans la maison de Dieu mm -hmm. et qu'on n'avait pas à penser que non, ces gens sont différents de nous, parce que fait. nous étions dans la maison de Dieu. Effectivement, mm. je pense qu'on avait, comme la parole de Dieu dit, on avait quand même des mm. pensées d'humilité. Amen. Amen. On a, on a su s'adapter, même si c'est vrai qu'on pouvait avoir une approche ministérielle mm. plus mm. ou moins différent. donc mm. c'est dit, c'est la maison de Dieu. Mm. Et peut-être qu'on peut apporter quelque chose. On est, on va, on va vraiment s'adapter. On va être condescendant dans mm. le milieu, et c'est vraiment ce qu'on a fait. Mm. Donc, voilà quoi. C'est l'intelligence, je pense, qui fait ça. C'est ça. On s'adapte. Mais, on, euh, on euh, mais <rire> euh, justement, par rapport à ça, je, je pense que tu viens de toucher un point très important. Mm. Et c'est pour ça que Paul va dire qu'il n'y a plus ni Juif ni Grec, Amen. et que Amen. nous sommes Amen. tous Amen. en fait euh, issus en fait mm. de la Amen. même patrie. Amen. Pourquoi Parce que effectivement, l'impact de, de l'accent qu'on va donner à cette différence physique mmh. ou même culturelle mmh. va déterminer notre intégration dans le groupe et ça? va déterminer ce qu'on peut recevoir les uns des autres. Il ne faut jamais ça? oublier que le corps de Christ mmh. n'est pas lié à une race, le mmh. corps de Christ est, est lié à l'identité spirituelle Amen. que Amen, nous Dieu. avons. Amen. Donc en fait ça c'est très important et je pense que c'est pour ça que des fois on va avoir des difficultés dans nos pensées mmh. parce qu'on arrive à un endroit on se rend compte que tout est différent. Mmh. Alors que en fait lorsqu'Abraham arrive, il dit à l'autre, choisis. Parce que euh, Abraham oui, ne conditionnait pareil. pas en fait sa vie mm. au lieu où il était ou mm. à qui mm. ce qui pouvait être différent de ce qu'il avait hein, vu. Mm. La Bible va quand même dire qu'il quitte son pays et sa patrie. Il mm. arrive dans oui. un pays étranger, il dit mm. quand même à l'autre, choisis. Mm. Donc en fait, Abraham ne, ne, ne se disait pas, non, je suis étranger ici, donc je ne vais pas choisir, je vais plutôt me mm. fier. Mm. Et, et je pense que l'autre, là, en fait, je viens d'avoir cette idée, je pense que même l'autre fait son choix en fonction de l'intégration qu'il va avoir dans la nouvelle ville. Il mm. se dit, bah, peut-être oui. que si je vais dans cette ville-là, il mmh. y a des gens qui connaissent déjà l'endroit et qui vont pouvoir m'aider à fructifier ouais. ce que j'ai déjà. Mmh. Or, Abraham se dit, non, c'est moi qui conditionne. Mmh. Donc ça veut dire que la différence est même un plus pour mmh. l'environnement dans mmh. lequel on arrive. – J'aime bien ce qu'il dit parce que ça me renvoie à ce qu'on a dit à l'émission précédente par rapport à l'image, ce qu'on a, l'image qu'on mmh. a de nous-mêmes. Mmh. Et c'est vrai que pour s'intégrer dans un groupe il faut vraiment avoir une autre pensée de, de soi en fait. mmh. c'est-à-dire avoir une autre image de nous-mêmes mmh. et des autres en fait et, mmh. et je pense que c'est entra... un d'où le fait que le bonheur est un choix mmh. euh, la paix la joie et le reste c'est des choix c'est des que... choix ah ben, et ouais. on doit décider de dire même si l'autre me regarde bizarrement, mm -hmm. peut-être qu'il a mal dormi. ça. Peut-être que, je ne sais non, pas. Peut-être qu'il y a autre non, chose. Vrai, je ne vrai. suis pas forcément le problème. C'est vrai. vrai. Mais c'est toi ta façon de penser. Je me rappelle que quand je suis arrivé à l'église également, mm -hmm. euh, j'étais euh, tout jeune et euh, j'étais vraiment un gars, ou comment on dit, un gars de la street. Tu étais assez wesh quand même. Hein. Ouais. <rire> tu étais assez, assez wesh. Du coup, <rire> voilà. je me rappelle très bien. Donc euh, j'étais là avec ma casquette, avec les baguilles, les choses et autres. Et, et, et quand tu as écouté la parole de Dieu, tu allais en les costumes de ton regarde, père, regarde. je savais qu'il est souvent que est même pas le costume de mon père, hein, juste parce que tu je les, les avais vraiment acheté. Non, je, je, je les avais déjà, mais c'est parce ah. que je les mets. C'est le costume que je portais pour les mariages, de choses comme vraiment ça. vraiment dû renouveler ta, ta mentalité hein, parce que entre, ça... <rire> entre ça et ce qu'il ah, portait ah, avant, mais la non, mais, non, mais le, choc, non, mais le choc était immense parce que bon. voilà, voilà quelqu'un qui vient avec les baguilles, les <rire> machins, tout ça, et puis bon, un jour comme ça, mm -hmm. tous les dimanches maintenant, il vient en trois pièces, il vient en un pour disais tu allais emprunter, tu emprunter les, les, les trois pièces de ton père ouais. <rire> non mais parce qu'en fait c'est que ce qui s'est passé c'est que moi j'avais décidé de me dire en fait que euh, je dois changer l'image que j'ai des gens mm -hmm. et je dois pas me fier à ce que euh, mes pensées me renvoient par rapport mm -hmm. à ce qu'on dit de yeah, moi il y en a qui vont dire bon on comprend rien quand tu parles parce que tu parles trop wesh il mm -hmm. y en a qui vont me dire bon bah euh, ce que tu es en train de dire, là, tu es trop zélé, machin. Mmh. Mais je vais me, toujours me dire, bon, je vais prendre ce qu'il y a de bon, en fait. Mmh. Et je pense que c'est une mentalité. C'est un choix que de décider de, de donner le bénéfice du doute, mmh. de continuer à croire, en fait, en ce que les autres disent, mais prendre seulement ce qu'il y a de bon, mmh. et rejeter ce qu'il y a de mauvais. Mmh. Mmh. Alors que beaucoup sont comme, en fait, euh, inactifs. Ils sont là, ils reçoivent des informations, ils prennent tout. Mm -hmm. Alors qu'on doit être actif pour choisir ce qu'il y a de bon mm -hmm. et rejeter ce qu'il y a de mauvais. Je pense que c'est l'une des techniques, justement, pour être sûr d'avoir des bonnes pensées. – Le ce que tu as dit, j'aime trop ce que tu as dit au début, quand tu disais, en fait, il faut qu'on apprenne à connaître aussi les différences pour mm -hmm. ne pas que ça puisse impacter notre système de pensée. Mm -hmm. Parce que je sais que moi, j'avais beaucoup ce problème-là au début. Le de rus va arriver, il qu'il va charrier. Je me dis, mais en fait, c'est quoi son problème le Matin il ne peut pas dire bonjour comme tout le monde, aller prendre une tasse de thé et ensuite venir s'asseoir. Et au final, ce que tu disais est très pertinent parce que même quand ta personne arrive la mine attachée, tu peux te dire que c'est lié à toi alors que tu peux aussi décider de te dire non, c'est pas lié à moi. Et du coup, toute ta journée même ou les heures qui vont suivre vont être différentes en fonction du positionnement que tu vas avoir. Si le pasteur Isaac arrive, il dit pas bonjour, moi je vais me dire purée, mais il a un problème contre moi. Ça va en fait impacter maintenant ma journée parce que je vais me dire non, mais comme il a un problème contre moi, moi aussi, je veux me positionner comme oui. ça. Et mmh. c'est ce qui crée même des discours dans l'église. Alors qu'en réalité, si tu te détaches, tu vas te dire, bon, peut-être qu'il s'est mal réveillé. C'est ça. C'est pas ça chose. Et donc, on voit vraiment, encore une fois, on ne le dira jamais assez, que les mmh. pensées vont déterminer notre vision et mmh. le discernement. Mmh. Mmh. Et on parlait de, de Judas qui arrive dans un milieu, mmh. et ainsi de suite. Peut-être que. À cause de ce qu'il avait, ça va déterminer comment il va voir les choses c et ce qu'il va filtrer également. Mmh. On voit qu'il ne va pas filtrer les suggestions du diable. Voilà, « Non, mmh. ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable », ainsi de suite. Mmh. Même si Pierre, un moment aussi, il va le faire. Quand Jésus va le dire « Rien de moi, ainsi mmh. de suite. Donc on voit vraiment vrai, que les vrai. pensées déterminent la vision qu'on a, la vision mmh. qu'on peut avoir la réussite. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que Daniel et ses compagnons, quand ils arrivent à Babylone, on voit qu'ils vont vraiment beaucoup plus être ancrés dans la loi de leur mmh. Dieu, dans mmh. la parole de Dieu pour avoir une certaine vision de la réussite, ils mmh. ne vont pas se compromettre. Il y avait bien des opportunités, des occasions, mais mmh. ils vont continuer à regarder mmh. euh, le, au succès par des voies divines mmh. en mmh. fait. Mmh. Et ça va vraiment leur permettre de transcender, vraiment de vivre particulièrement à, oui. à oui. Babylone. Et c'est là où vous devez euh, comprendre la puissance de la parole de Dieu. Hein. Mmh. On vous a démontré dans toutes ces émissions que les pensées sont, sont des, des forteresses. C'est-à-dire, quand ça s'assoit, mmh. parfois pour enlever ça, il faut passer par un mmh. processus. Mmh. Mais la Bible dit dans Hébreu chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu est vivante mmh. et efficace. efficace et, et puissante, mmh. en fait. Est-ce que vous comprenez Plus à qu'aucune paix à deux tranchants. Mmh. Elle pénètre jusqu'à la division euh, euh, de, de les moelles et des jointures de l'esprit et, et de l'âme euh, je, je paraphrase mm -hmm. un tout petit peu mais on comprend que la parole de Dieu va pénétrer dans les racines même de ces forteresses-là, les déraciner pour Amen. pouvoir faire un travail. Donc, Amen. si vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu, vous n'aurez vous pas la force de lutter contre les mauvaises pensées, c'est sûr et certain. Amen. Oui, c'est vrai. Après, on a parlé dans l'autre émission même des expériences. C'est mm. sûr que quand on parle des expériences, on ne parle pas seulement d'avoir des extases d'avoir... Mm. C'est également cette expérience avec la parole Avec la parole de Dieu. On se met à côté. Mm. Dieu nous parle. Mm. C'est pour ça, encore une fois, Dieu par la méditation. Je prends mm. le but de la méditation, de permettre vraiment cette parole qui est efficace mmh. et vivante, et vivante. vraiment pénétrer au plus profond de nous, mmh. d'aller s'attaquer, euh, tu prends même dans le subconscient, ça. aller s'attaquer aux mauvaises pensées, mmh. aux mauvaises expériences qui mmh. se sont enfouies, qui causent certaines émotions, mmh. renverser ça et pour mettre les bonnes émotions. Donc, mmh. euh, c'est vraiment important d'avoir cet esprit avec la parole. Parce que de Dieu, il faut qu'ils qu comprennent. Quand la Bible dit la parole de Dieu est vivante, il faut comprendre. Faut, faut comprendre en fait. Mm -hmm. euh, vivant, là, ça va impliquer quoi en fait C'est-à-dire que vous savez la parole de Dieu a une propriété, c'est que quand vous l'ingérez en fait, mm -hmm. elle met en vous, euh, par exemple, la parole de prospérité va installer en vous le programme de la prospérité. Mm -hmm. Vous comprenez ça euh, C'est important. que Vous compreniez que si vous aviez l'habitude de vous sous-estimer mm -hmm. euh, et que votre système de pensée est plutôt vers ça. Vous prenez des versets bibliques et des passages bibliques qui vous valorisent. Yeah, en fait. man, man, man. Et ces passages bibliques vont s'attaquer mm -hmm. à la source du problème, vont identifier la source mm -hmm. du problème mm -hmm. et vont aller déraciner. déraciner. Mais pour ça, il faut que vous la preniez, que vous la méditiez mm -hmm. et que vous la... Fassiez rentrer en fait, dans votre tête. C'est vrai, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté par rapport à l'identité. J'étais quelqu'un, je me méprisais énormément, je n'avais mm. pas vraiment confiance en moi-même. Mm. Et la parole de, par la parole de Dieu, j'ai vu que Dieu me demande même mm. d'avoir confiance en moi parce que lui, il, il, il a nous fait confiance. confiance en moi. Il nous fait confiance. C'est incroyable. Et, et s'il a confiance en moi, au point de donner sa vie pour mm. moi, mm. c'est que je dois avoir de la valeur, en fait. Mm. C'est que je dois vraiment être quelqu'un. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai développé plus de confiance en moi-même en me disant la parole de Dieu dit ceci à mon sujet. Mmh. Et je le proclamais et je le disais et je le disais et je le disais. Mmh. Et je pense que euh, nos pensées vont être affectées par... Euh euh, plutôt les forteresses vont être affectées par les pensées de Dieu mm -hmm. si on prend le temps. Je dis bien prendre le temps pourquoi ouais. Parce que beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps. Ouais. Ils vont le dire une fois, deux fois, trois mm -hmm. fois, ils vont mm -hmm. s'arrêter. Or, on doit être dans une mentalité de jusqu'au boutiste, mm -hmm. en fait. C'est-à-dire qu'on pratique la parole de Dieu, on le déclare jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de la chose. Mm -hmm. Parce que ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu fonctionne toujours, en fait. Mm -hmm. Et c'est là où on doit développer cette confiance en Dieu, mm -hmm. au point où on déclare la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on voit la chose se manifester. Il euh, y a forteresse où il ne suffit pas d'une méditation simple à hein, ah les oui. arracher hein. mm -hmm. il y a des forteresses qu'il faut véritablement agresser ah hein. non, euh, non, euh, non. moi la façon dont j'ai agressé les forteresses des achats impulsifs <rire> ah non c'est vrai hein. <rire> et pour agresser en fait ces forteresses là en, en fait, fait. fait il faut il faut pratiquer la loi de la saturation il faut se saturer le problème c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que pour avoir la victoire dans leur pensée, dans mm. certains domaines, il faut littéralement se saturer. Amen, amen. Il y a des domaines où vous gagnez la victoire plus facilement mm. que d'autres. Les vrai. domaines où vous n'arrivez pas à avoir la victoire, mm. faut yes. la mm. il faut mm -hmm. pratiquer le principe de la saturation. C'est-à-dire quitte à dormir même avec des prédications qui prêchent ça, ça tourne toute la nuit. Pratiquer le principe de la saturation. Vous allez vous rendre compte, ça va, marcher. Ça amen. Va. Et la peau, je pense que Dieu ne demande pas de faire moi. C'est mm -hmm, vraiment comme mm -hmm. tu viens de le dire, c'est la loi de la saturation. Amen. On voit comment il dit à Josué Je de sais, jour, ouais. et nuit, jour et nuit, on voit l'intensité, et Paul va insister là-dessus dans mm. Colossiens 3,16, il va dire que la parole de Dieu habite en nous richement, richement. et puis pour mm. dire peut-être à ceux qui nous regardent, effectivement, notre valeur mm. va être en fonction de la parole qui est au-dedans de nous, ça. pour ceux qui se sous-estiment, ainsi de suite. La solution est dans la parole. Yes. Hein, et tu te sous-estimes, tu penses que tu n'as pas de valeur. Il y en a qui vont même déprimer avant d'être oppressés. Mm. <rire> la, la solution est simple. C'est mm. seulement tu es objectif, tu reconnais ça, tu vois que non, tu prends la parole de Dieu. La parole devient tout pour élever les gens. Si ça. tu commences à la manger, la mettre dedans, mais tu vas te voir différent, différemment, parce que la, par, la parole de Dieu va nous donner certaines pensées mm. et une vision de nous-mêmes mm. et une vision de ce qui est autour de nous. La parole de Dieu va même nous permettre d'interpréter les choses de la vie d'une certaine façon. C'est comme le patient gentil disait, quelqu'un se lève le matin, tu le vois, il a peut-être la mine attachée. L'interprétation de quelqu'un d'ordinaire, peut-être il a peut-être bon, peut quelque chose contre moi. Non, mais quelqu'un qui est rempli, qui a un mindset positif, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. va peut-être transcender, ça va voir ça dans l'amour. C'est pour ça que Dieu parle, l'amour qui ne soupçonne pas le mal. mal. Mm -hmm. Il va peut-être voir, interpréter la situation différemment. Déjà, ça protège, ça, est ça à la ça personne. Protège. Parce qu'on parle... Bon, – Pasteur Isaac, tu parlais de, de, <rire> vous parlais de Paul. Lorsqu'on regarde les écrits de Paul, on se rend compte que les, les écrits de Paul sont remplis de déclarations. Amen. Paul, esclave Amen. de Christ, Paul, ceci, Paul, mm -hmm. cela. En fait, Paul déclarait constamment ce qu'il était. Mm -hmm. Et même dans ses écrits, ça se retranscrit. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on lit les écrits de Paul, moi, du moins, lorsque je les lis, ça me pousse constamment à confesser. Amen. Parce que lorsque je vois Paul, il dit, « Soyez mes imitateurs », il est tout le temps en train de déclarer mm -hmm. ce qu'il veut voir Arriver dans sa vie. Et en parlant du principe de saturation, c'est ce qui se passe entre Jésus et Pierre. Mmh. Jésus pose quand même la question à Pierre trois fois. Oui, parce que Pierre effectivement l'avait renié, il y a mmh. d'autres mmh. raisons, mmh. mais parce qu'il veut le saturer de la pensée de, mmh. du berger. Mmh. Il dit « Pierre, même tu, Pierre mmh. même tu paies mes brebis, Pierre, même tu paies mes brebis, Pierre, même tu paies mes brebis. » Trois fois, il veut mmh. le saturer mmh. au point où cette pensée soit ancrée en lui mmh. et que Pierre ne puisse plus se détacher de cette pensée mmh. d'être un berger. Donc mmh. je pense que c'est très important effectivement de constamment le déclarer. Mmh. constamment mettre cette image devant les yeux pour mmh. produire le, le principe de la de la répétition parce que la discipline la répétition permanente parce que euh, dans ces histoires là il y a des gens qui pensent que en fait ça va se résoudre magiquement comme ça en mmh. fait alors que parfois il faut le dire plusieurs fois il faut insister mmh. plusieurs fois en fait mmh. le principe de la répétition et c'est pour ça que parfois dans la parole de dieu il y a parfois même des versets bibliques qui se répètent. En fait. Plusieurs fois, Le oui, juste oui, mais... vivra par la foi, ah, ça se répète ouais, au moins 4 oui. ou 5 fois. en fait. Euh, voilà. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de tout ça, voilà. la répétition. C'est vrai. Et, et autre chose aussi, c'est qu'il y a des scientifiques qui disent que lorsqu'on répète une chose à plusieurs reprises. Au bout de la 21 e fois, ça devient une habitude. En fait. ouais. Et je pense que le Seigneur veut nous communiquer en fait des habitudes, mais des mmh. bons, de bons habitudes mmh. en fait, mmh. de sorte que nous puissions fonctionner comme Il veut, de façon naturelle. C'est souvent, on va dire, chasser le naturel il revient euh, reviendra, au en galop. Au galop. Mmh. Mais sauf que si le naturel est déjà une bonne chose, mmh. qu'il revienne. Ça. <rire> donc, euh, voyez. Donc, donc, et je pense que c'est important que nous puissions comprendre ce que Dieu essaie de faire. En fait, dans nos mentalités, il mm. veut tellement nous saturer de, la, de sa bonté, de son amour, de sa joie, et toutes ces choses, afin que nous puissions les pratiquer de façon naturelle, mm. sans même y réfléchir. Le pasteur euh, Gentil parlait dans l'émission précédente du fait que euh, oh, euh, euh, Salomon, à un moment donné, n'a pas fait un, d'une certaine façon, avec les paroles de son père. Mm. Il disait souvent, mon, mon père dit, mon père dit. Mais sauf que Dieu aimerait également que nous puissions devenir un avec sa parole. Mm. Et à partir du moment où nous sommes un avec sa parole, en fait, nous allons parler son langage. Et nous allons vivre cette vie en abondance qu'il mm -hmm. nous promet. Mm -hmm. Or, sans ça, enfin, euh, je, je dirais plutôt dans l'autre sens, c'est que le diable de l'autre côté se bat pour que nous puissions avoir sa pensée à lui. Mm -hmm. Sauf que, comme tu dis, apôtre, le chrétien pense que en ayant prié, jeûné, déclaré une fois ou deux, c'est bon, c'est réglé. Mmh. Alors que souvent, ils ne se rendent pas compte le temps qu'ils ont mis à écouter des mauvaises choses. Mmh. Donc, ça y est, le degré des mauvaises choses qu'ils ont entendues par rapport au degré des bonnes choses qu'ils ont entendues, des ça. fois, n'est pas équivalent, en fait. Mmh. Il faut des fois renverser euh, la balance. En, ça. Fait. Mmh. Et dans le, dans, en fait, pour euh, rebondir sur le mot habitude, en fait, dans le milieu séculier, pour aller dans le même sens que ce que le pasteur d'Arus disait, on dit que l'habitude est une seconde nature. Ça veut donc dire que si l'habitude est une seconde nature, il faut prendre maintenant l'habitude de planter de bonnes choses. Il faut prendre l'habitude de semer des choses qui vont devenir maintenant notre seconde nature, Amen. parce qu'on parle de second Adam. Mmh. Donc la seconde nature mmh. ne vient que par des habitudes qu'on mmh. a établies, en fait. Mmh. C'est pas pour rien que lorsqu'on voit Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, il allait au temple, mmh. et lorsque Marc 1,35 va nous dire Jésus est rempli, il va prier dans un lieu désert, il est rempli, il va dire, je vais aller où Dans la synagogue, mmh. à l'endroit où il avait l'habitude, d'aller. Si tu mm. n'as pas l'habitude d'aller à l'église, mm. ce n'est pas parce que en fait tu te dis bah aujourd'hui j'ai envie d'aller à l'église mm. que mm. ça deviendra une habitude. C'est à force de le faire. Tu n'as bah, pas bah, l'habitude bah, bah, de bah, lire bah, la parole ça? de Dieu, mm. c'est pas du jour au lendemain que tu vas le faire. Tu n'as pas, pas l'habitude de prier, c'est pas du jour au lendemain. En fait, en installant ces habitudes, en allant à l'encontre de ce que la chair dit, mm. parce que la Bible ça? dit que la chair a des désirs contraires à, à ceux de l'esprit. Ça veut dire que des fois tu vas te lever, tu vas dire j'ai envie de prier, mais ta chair te dit non j'ai envie de dormir. Et l'habitude s'installe quand tu dis à ta chair tais-toi je vais prier. En fait L'habitude commence quand je, je fais taire ma chair pour mmh. faire parler mon esprit. C'est à ce moment-là que l'habitude commence, mmh. l'habitude de, de la parole de Dieu vient prendre, vient prendre place. Il faut qu'on ajoute quand même qu'en tant que chrétien, parfois, ce qui se passe quand les gens prient, on a l'impression que on est quand même des chrétiens, on a l'impression mmh. qu'il faut toujours aller chercher des choses à l'extérieur. Mmh. Mais Dieu nous a quand même bien créés. Nous sommes quand même des nouvelles créatures. Mmh. Et pour dire à ceux qui nous écoutent, c'est sûr, on dit que l'habitude est une seule, les, mm. comment on dit, les habitudes sont une seconde nature. Et il faut quand même que les chrétiens comprennent qu'en fait nous avons la nature divine. Mm. En fait, nous avons quand même ce caractère là. Nous sommes ramenés de nouveau. Amen. Dieu nous a un nouvel esprit. Je pense que pour les chrétiens, il faut qu'on regarde quand même la notion d'activation. Mm. Dieu dit quand même que nous avons la pensée de Christ. Je ne mm. sais pas ce que ça fait pour ceux qui nous écoutent. Nous avons quand même la pensée de Christ. Mm. Ça montre que la pensée a une origine spirituelle. Mm. Ça dit potentiellement Bon, nous avons la bonne pensée, mm. c'est comme ce que Dieu est en train de nous dire ici mm. pour que les chrétiens comprennent. Quand on dit de manger la part de Dieu, c'est mm. pas essayer d'aller crier une nature qui existe quelque part mm -hmm. dans la lune, mm -hmm. je ne sais pas. Quelque chose qu'on s'agit Le chrétien, activer. Activer. Le, le chrétien chose la bon. nature, quand on lit les, et c'est pour ça que la révélation de Paul est assez particulière. Mm. Paul ne montre pas le chrétien comme quelqu'un qui essaie de chercher, de créer des choses à l'extérieur. Mm. Il dit, il y a le nouvel homme qui est au-dedans de toi. Il dit que nous avons le caractère de Christ. Il dit, nous avons même la pensée de Christ. Ça. Mais en fait, quand on parle de la part de Dieu, manger de la part de Dieu, faire des confessions, c'est pas tant créer quelque chose, c'est mm. s'y activer Mm. Ce que Dieu nous a déjà donné, mm. parce que parfois le diable peut nous dribbler pensant qu'il faut qu'on connaître quelque chose qu'on n'a mm. pas. Mm. Le chrétien a la pensée de Christ, il mm. faut quand même ceux qui nous écoutent comprennent ça. que mm. quand on confesse la parole de Dieu, quand on prie ainsi c'est pour activer cette pensée-là mm. qui est une. Et puis nous avons également la nature, et, et, prenons un peu l'exemple de, des humains, mm. mais on ne mange pas pour essayer d'être humain. <rire> Est-ce qu'on mange Est-ce qu'on boit de l'eau Est-ce que. On je mange, mange, Je j'essaie d'être humain, je humain. Non Nous sommes des humains. Pourquoi mmh. nous mangeons C'est pour que cette nature humaine-là soit en forme pour pouvoir mmh, fonctionner mmh. dans cette dimension humaine. Ah ouais. Je pense que sur le plan spirituel, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent ça, c'est qu'on médite la parole de Dieu pour activer ce que nous sommes, le mmh. chrétien à la pensée de Christ, mmh. le chrétien à la nature de Christ. Quand on confère la parole de Dieu, cette nature s'active, cette pensée s'active, et c'est ce qui nous rend conscients de mmh. notre divinité, mmh. et c'est ce qui fait que quelles que soient les mauvaises choses qui peuvent essayer de tourner autour de nous, en fait, on est aveuglé à ça, on regarde que... Le, le, le, le, le, le décor de ce que nous avons confessé. C'est vrai. Mmh. Donc, euh, Je vais important. lire un passage dans Philippiens chapitre 4, dès mmh. le verset 6, en fait. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Mmh. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, verset 8, mmh. un verset qui est vraiment capital amen, pour les pensées amen, et la gestion des pensées, au reste, frères, que tout ce qui est vrai mmh. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux mmh. et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça Amen. veut dire qu'en fait, toute pensée qui est contraire à toutes ces caractéristiques-là mmh. ne doit pas être acceptée. Parce que pensées. voilà, ça doit être l'objet de nos pensées. C'est important que vous compreniez que... Vous ne devez pas développer des pensées contraires à ce qu'on a dit là. Amen. Et vous ne devez pas accepter les pensées contraires à ce qu'on a dit. Mm -hmm. Donc, maintenant, il y a certaines personnes qui vont se culpabiliser parce que certaines pensées vont traverser leur tête. Mm -hmm. C'est important que vous compreniez que, en fait, vous ne pouvez pas empêcher ah, bah, bah, les oiseaux bah, bah, bah, bah. de pouvoir voler sur votre tête, mm -hmm. mais vous pouvez les empêcher de se déposer sur vous mm -hmm. et de déféquer mm -hmm. sur mm -hmm. vous. Vous pouvez empêcher. C'est la même chose avec aussi les pensées. On <rire> ouais. a la capacité d'enlever ces D'enlever ça, voilà, d'enlever ça. Donc, le truc, c'est que quand les pensées tra traversent votre tête, euh, on a dit qu'il y a des pensées qui vont être générées par votre système de pensée. Mm -hmm. Si vous avez un bon système de pensée, vous aurez des bonnes pensées. Ah, si vous avez un mauvais oui. système de pensée, vous aurez des mauvaises ah, pensées ah, et des oui. conséquences qui vont avec. Et parfait. on a vu aussi que... Dieu a des pensées par le Saint-Esprit mmh. et le diable aussi a des pensées yes. qu'il va nous mettre en fait en tête. Mmh. Mmh. Et certains chrétiens vont dire par exemple, euh, non, nous pêchons tous, on pêche tout le temps, même mmh. en pensée, avec les pensées qui nous traversent la tête, nous mmh. pêchons. Mmh. Le problème c'est que moi je pense qu'on pêche, dès l'instant on accepte, on la, accepte pensée. la pensée, mmh. c'est pas quand la pensée nous traverse la tête, mmh. parce que euh, le, le diable... Euh, il vient nous tenter comment mm -hmm. Il vient nous tenter par des pensées en fait. fait. Et comment est-ce qu'on refuse de tomber dans la tentation mm -hmm. sans refuser en rejetant mm -hmm. ses pensées mm -hmm. Et le verset biblique que nous avons lu va vous aider à pouvoir correctement gérer vos en pensées. Pour... Et c'est pour ça <rire> Et c'est pour cela, par rapport à ce que l'apôtre vient de dire, c'est pour ça que Dieu nous dit vraiment de marcher par la foi. Mm -hmm. Et on l'a dit un peu plus tôt que la foi va amener un type de pensée. Ou ouais. en d'autres termes, la foi va venir activer Christ en nous. Ouais. Et Christ a une façon de penser, mm -hmm. donc ce que Dieu demande c'est de marcher par la foi. Mm -hmm. Et quand on marche par la foi, on active notre foi, on édifie notre foi, mais mm -hmm. ben on va marcher naturellement, dans la pensée de Christ parce mmh. qu'elle a activé et mmh. ça fait que le diable quel que soit ce qui viendra nous proposer mmh. le bouclier de la foi avec mmh. ses pensées de mmh. Christ mmh. Va, va, va, va éteindre les, les, les plus, Voilà. passez gentil en fait pour <rire> il s'arrache tellement la parole que je me suis dit il va parler juste après mais en fait pour rebondir sur ce passage là Paul dit aussi quelque chose de très très pertinent il va dire ne vous lassez pas de faire du bien. Mmh. En fait, s'il dit ne vous lassez pas, ça veut dire que il y a un effort derrière mm -hmm. que nécessite mm -hmm. le fait de faire du bien. Yes. Ça veut donc so dire right. que le fait de penser aussi bien des gens nécessite un certain effort. Mm -hmm. Peut-être que lorsqu'on va faire du bien à une personne qui nous fait du mal, on se sentira peut-être épuisé. Mm -hmm. Certains jours, on va se dire, mais purée, je me sens fatigué en fait. Mm -hmm. Tout le temps, mm -hmm. il ils, ils me dit des mauvaises paroles et mm -hmm. moi, je dois faire le contraire. Mm -hmm. Mais à partir du moment où on le fait, ça deviendra une habitude et ça ne, ça ne sera plus un effort. Donc, il y a la première étape où c'est un effort, mais à la deuxième étape où ça devient naturel. Mm -hmm. mais il n'y a pas de naturel sans effort. Mmh. Même Christ, en fait, pour qu'aujourd'hui on soit comme lui, pour qu'on mmh. se soit naturel, il a mmh. dû fournir un effort. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a un effort que va nous nécessiter le fait de faire du bien mmh. ou de bien parler ou d'avoir des bonnes pensées. Mais mmh. ensuite, ça va devenir dans notre nature parce qu'il mmh. dit quand même que tout ce qui est vrai, mm -hmm. soit l'objet de nos pensées. Mm. Mais en fait, pour que ce soit vrai, mm. pour que la parole de Dieu soit l'objet de mes pensées, il faut déjà que j'ai pris l'habitude de m'aligner à la parole de Dieu. Mm. Il faut que j'ai pris l'habitude de rejeter les mensonges du diable. Mm. Lorsque ça me dire, mais pourquoi l'apôtre t'a regardé comme ça Non, la parole de Dieu me dit, ne soupçonne pas le mal. En fait, je marche dans la vérité. Il mm. va dire que tout ce qui est honorable, mm. il faut que j'ai l'habitude déjà de, de m'honorer moi-même et mm. d'honorer les autres pour fait. que ça devienne un système de pensée. Donc c'est ah. un effort qu'il faut fournir pour fait. que ça devienne la personne je voulais il, ajouter, avait pas encore parlé. Fait, il fait très long, long discours. Okay. Après, je laisse, juste pour rebondir ceci. Oh, tu, tu fais souvent des longs discours. Mmh. Ouais. <rire> <rire> je je Oui, non. Par rapport à ce que le pasteur gentil et le pasteur bébé que l'apôtre a la lu, mmh. on voit vraiment l'importance de la parole. Mmh. Donc, on voit finalement que la parole va valider la pensée que nous avons. Très Ça vrai. veut dire mmh. qu'en fait... Le diable peut nous donner une mauvaise pensée, mmh. c'est quand on, vécu, qu on mmh. l'a vécu, qu'on l'a au dedans de nous. Hein? Oh, Donc, oh, euh, hein? comme il vient de le dire, le fait de faire le bien, mmh. ça doit vraiment... Être, on doit le voir comme un principe. Mmh, mmh. C'est un principe qui nous garde nous-mêmes. Ça nous permet toujours d'être dans des dispositions à faire le bien, à rester dans l'amour parce que la Bible est fondée, enracinée dans l'amour. Donc on doit voir le fait de faire le bien comme un principe mmh. qui nous permet toujours de garder les bonnes pensées. Mais on le voit quand on fait du bien, mmh. on, a, on a toujours comme une joie, mmh. un bonheur au-dedans de nous. Ça mmh. montre qu'on a validé des bonnes pensées, mmh. on les a gardées au-dedans de nous. Ça fait que, bon, si on peut, on peut recevoir ces passages-là, bon, que tout ce qui est juste ainsi de suite, on l'a au-dedans de nous, tant qu'on ne le pratique pas. par enfin, L'amour, on va, on va parler dans l'amour, ouais. on va agir selon l'amour, tant qu'on ne le fait pas. On ouais. voit que ces pensées-là, on a l'impression, ne restent pas, ne se développent pas. C'est pour ça que la parole est vraiment importante par rapport à ce passage biblique. C'est ça, pa euh, pasteur Darius, nous sommes <rire> tout suite. Allez, on t'écoute. La révélation mijote. Voilà, <rire> on t'écoute. En fait, le passage que tu as lu est très intéressant parce que lorsque la Bible va, va commencer quand même en disant « ne vous inquiétez de rien mm. », ensuite on va expliquer ce qu'il faut faire lorsque, ça. pour ne pas justement rester dans l'inquiétude. Mm. Et la Bible va dire « c'est ainsi que la paix de mm. Dieu » qui surpasse toute intelligence, gardera. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu es inquiet, mm -hmm. mais il te donne la solution pour que la paix garde. Et ça, tu mm. nous avais enseigné là-dessus sur le mot garder. là, mm -hmm. C'est garder comme pour protéger, comme mm -hmm. une forteresse. Ouais. Il dit, gardera vos cœurs mm -hmm. et, vos et vos pensées. Autrement, autrement dit, l'endroit où les pensées résident, ouais. mais il protégera aussi les pensées. Ouais. Pourquoi Parce que les, à partir du moment où nous pouvons changer les pensées qui viennent du diable, mm -hmm. le diable peut également affecter les pensées qui viennent de Dieu. ça Donc ça veut mm -hmm. dire que si on ne garde pas nos pensées, mmh, mmh. ils peuvent être attaqués. Ça. Si on ne garde pas notre cœur, on peut attaquer la source de nos pensées, mmh. là où se trouvent nos pensées en fait. Mmh, mmh. Et juste après, il va dire au reste que tout ce qui est honorable, etc. Donc là, il va dire maintenant les choses qui doivent être gardées dans le cœur en fait, mmh. ce qu'on doit protéger. Et je pense que il serait quand même important que nous puissions jeter un coup d'œil dessus et mmh. parler de toutes ces choses parce que des fois, on le, on le lit assez rapidement. Mmh. Ça, on peut s'arrêter. Et il va dire tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Et je m'arrêterai sur le mot juste, en fait. Mmh. Beaucoup de personnes, en fait, euh, ignorent, euh, comment je pourrais dire ça aux euh, tendances à biaiser la vérité mm -hmm. en se disant que c'est légitime ou bien en se disant que bon c'est pas grave alors que des, euh, le Seigneur nous dit que ça fait partie des choses qui ouvrent des portes mm -hmm. euh, aux mauvaises pensées mm -hmm. parce que souvent on pense que ça va peut-être venir en gros euh, c'est à dire qu'on aura une mauvaise pensée ah je l'aime pas il m'énerve des mm -hmm. fois ça peut être des petites semences mm -hmm. qui avec le temps vont prendre une grosse ampleur en fait mm -hmm. et ça va commencer par le fait de marcher dans la vérité mm -hmm. d'être vrai dire les choses dire la vérité, euh, mmh. ne, pas, euh, ne pas se conformer aux mensonges, ne pas chercher forcément à exagérer, vraiment essayer de marcher le plus près possible de la vérité. Mmh. Ça fait partie des choses que les chrétiens doivent développer mmh. s'ils veulent avoir en fait des pensées gardées en Jésus-Christ. Mmh. Mmh. Mais, en fait, il dit dans... Il, <rire> <rire> <rire> en... pas il pas dit, pas coup, tu... il pas dit pas juste avant, en fait, c'est quand tu l'as lu que je m'en suis rendu compte, la paix de Dieu gardera <rire> vos cœurs au reste frère. Mmh. Ça veut dire que la paix est liée, du coup, avec à la première chose qu'on a faite là, en à fait, la hein. première chose qu'on a faite, mais aussi à la suite, parce ouais. qu'on va dire que tout ce ça. qui est vrai, tout est ce ça. qui, est... ça veut dire que tant que je ne reste pas dans la vérité, ça. tant que je ne reste pas dans mmh. la justice, la paix ne peut pas rester. Non, mais c'est clair, parce que c'est lié. Mais du... c'est clair parce que les, déjà les émotions toxiques sont dues mmh. à une fausse croyance. C'est ça. ça. Toute Exactement. émotion toxique est causée Amen. par une fausse croyance. Donc tu ne peux pas être heureux. Si tu ne gardes pas tes pensées dans ce qui est vrai, en fait. Mmh. Dans ce qui est vrai et dans l'amour. Et la Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal, en fait. Mmh. Les, émotions les émotions toxiques qui rendent les gens malheureux. Mmh. Parce que c'est ça qui rend les gens malheureux. Ça, mmh. Ce, mmh. Sont, les ce les sont les émotions toxiques. C est, c est Sans vrai. émotions toxiques, non, les gens seront le heureux. Le sera là, oui, voilà, le bonheur sera là. Donc, donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, ça veut dire quand on a prié, la paix reste là. Ça. Donc, en fait, ce que Paul est en train de dire, pour garder cette paix-là, il faut continuer à avoir une voilà. certaine façon voilà. Il faut, faut continuer ça. à marcher dans l'amour. Mmh. Donc, on voit finalement qu'il y a deux voies pour mmh. garder son cœur mmh. dans mmh. la paix. Mmh. Il y a la voie, quand même, la prière il y quand même, l'action de grâce. Mmh. De grâce. Mmh. Donc, euh, parfois, face à une situation qui nous défie, mmh. il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Soit rendre grâce à Dieu. En fait, c'est faire le bien en ça. général. Ça. Donc euh, parfois, je pense que Dieu nous montre vraiment comment il faut, euh, mmh. faut garder son mmh. cœur. Voilà. Marcher à contre-courant parfois mmh. des événements, des situations. Yes. Mmh. Et c'est même ça l'amour. Mmh. L'amour, c'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre l'amour à mmh. garder, mmh. C'est vraiment tout un. temps comme marcher à contre-courant. Mmh. On fait le bien quand peut-être on nous fait du mal. Mais on sait ce qu'on fait, on veut, se, on veut se garder. Ce passage mmh. de Philippiens veut surtout mmh. nous faire comprendre que en fait nous avons le contrôle. Amen. Nous avons le contrôle yes. total, en fait. Parce yes. que quand il dit ne vous inquiétez de rien, on rencontre des personnes qui nous disent mais je ne peux pas ne pas m'inquiéter. Mm -hmm. Je n'arrive mm -hmm. pas à ne pas m'inquiéter. Mm -hmm. La situation fait que je ne peux que m'inquiéter. <rire> Et on a l'impression que nous n'avons plus le contrôle mm -hmm. sur nos pensées. Mm -hmm. Mais en réalité, on a le contrôle sur nos Amen. pensées. Mm -hmm. Parce que comment avoir le contrôle sur les mauvaises pensées mm -hmm. euh, euh, si vous n'avez pas contrôler vos émotions. Yes. C'est important de contrôler vos émotions et de contrôler vos pensées. Vous allez vous rendre compte que, en fait en fait c'est faisable, le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose mmh. qui n'est pas faisable qui, qui n'est pas faisable en fait ouais. c'est ce que ce verset biblique l'a mmh. veut dire mmh. euh, au moment où tout le monde est en train de, de, de s'affoler par exemple, hein, on est dans la période Corona hein, mmh. et, et on a l'impression qu'on ne peut pas ne pas s'inquiéter et paniquer je suis mmh. désolé, mmh. Euh, dans cette période de Corona c'est vraiment un choix mmh. nous on a choisi de ne pas nous mmh. inquiéter mmh. on a depuis que cette histoire a commencé on a choisi mmh. de, de ne pas personne. nous inquiéter et on a même, en fait on a même décidé de comment ça va se passer c'est ça, ça en fait <rire> et c'est ça que j'aime parce que, personnellement, <rire> euh... qu a... hier j'analysais l'année 2020 pendant qu'ils sont en train de dire comment ça va ah, se passer non, on a décidé et hier j'étais en train d'analyser analyse l'année 2020 je me rends <rire> compte que c'est parmi les meilleures années de ma vie bah, oui. <rire> bah, je bah, me rends oui. compte que non seulement l'église a grandi mm -hmm. non seulement moi j'ai grandi spirituellement mm -hmm. non seulement... il y a tellement de situations qui ont changé dans ma vie vrai, et je me dis mais Purée, mais en fait, c'est vraiment une décision. Surtout que je... un salaire maintenant aussi. C'est en bon. 2020. <rire> c'est aussi un CN bureau. <rire> Tu as aussi un bureau, tu as aussi un bureau. bureau. Ça tu m'étonnes, ce sont les belles années. Non mais, non, mais, non, mais je, franchement, eh, c'est en train de déclencher des choses incroyables. Amen. Et c'est là où je me dis, en fait, hey, notre église n'a jamais autant grandi, pris un bon nom, comme ça le ministère. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là où en, les quelques gens mois, se, mois, en quelques là où mois. Là où tout le monde, les mm. choses sont en train de. Enfin, où les, les, les, les églises, peut-être, certaines églises se vident, mm. ou bien certaines personnes échouent, nous, on, on voit la croissance, mm. en fait. Mm. Mm. Et je pense, comme tu dis, Apote, c'est un choix. Je me rappelle au début de, de cette période de cette crise. On mm. déclarait déjà on, comment ça allait se passer. On mm. Et je me rappellerai toujours. Tu as oh, dit no, ça, ce, ça, on ça, va ça, grandir. Mm. Il, tu avais dit on va grandir mm. et on va connaître une croissance incroyable. Mm. Et mm. c'est mm. ce qui est en train de se passer. Mm. Mm. Et je pense vraiment qu'on doit comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui détermine ce ah. qu'on vit en fait. C'est ce notre langue. C'est mm. notre déclaration. Mm. Il mm. suffit juste qu'on ait la pensée de Dieu. On va forcément déclarer sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Dans le ministère à nous avons la pensée de Dieu. Amen. Tu peux dire aux gens. Oui, mais bon, moi je suis malheureux. J'ai épousé euh, un monsieur ou une femme qui me rend malheureux tout le temps. Mes mmh. enfants me rendent malheureux. Je t'assure mmh. que la décision, c'est toi. C'est toi, en fait. Mmh. Je bah, te bah, dis, bah, bah, bah. tu peux décider de ne, mmh. de ne pas être malheureuse à cause des attitudes de ton mari. Tu peux décider de ne pas être malheureuse à cause des attitudes de tes enfants. Et mmh. c'est l'une des raisons pour lesquelles... Si intérieurement il y a le calme, mmh. tu verras extérieurement le calme, calme s'imposer mmh. en fait. C'est important. Mmh. Ah, L'apôtre, on parle de ça, je ne sais pas à quelle émission, où on parle de la force intérieure mmh. aussi mmh. sous mmh. les épreuves. On mmh. disait que de nos jours. C'est un phénomène ça, ça, ça qui veut même arriver à l'église. On disait que les hommes, parfois certains hommes, ont bien sûr choisi cette voie de la facilité mmh. parce que voilà. peut-être ils rencontrent des difficultés. Ça, ça, ça. peut être... Même les femmes, le, la dame et ceci ou le monsieur et ceci ou mes mmh. enfants. Et puis ils, ils choisissent la voie facile ça, ça, de peut-être la séparation ainsi ouais. de suite. Mmh. Je pense que, comme tu le dis, on, on a le choix. Mmh. La parole de Dieu était... La, la Bible était un livre pratique. Nous montre comment... Euh, qui nous sommes, mm. ce que nous avons au-dedans de nous, comment mm. l'activer mm. Je pense que nous avons une puissance inhérente yes. à notre bien mm. mm. mm. La dynamisme, mm. il y a celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. Demand. Par la puissance qui, qui agit en nous, nous avons cette puissance. Amen. Nous pouvons l'activer et transcender. Paul dit Je puis tout. Je, je puis tout. Il n'a pas dit, je, de tout. Tout. Chose. Tout je, je puis tout. tout. Il n'a pas dit, tout voilà. Il dit Je puis tout. Dieu nous demande de ressentir ça avant de le dire. C'est il y a un potentiel. Amen. Amen, amen. Hum, hum, douce. Hum, hum, hum, hum, comme le pasteur hum, vient de dire, on a hum. des résultats là, effectivement financièrement, hum, on a des opportunités c'est ce qui se passe pour nous les pasteurs hum, même d'autres brebis, hum. hum. c'est parce que je pense qu'on s'est mis à confesser la parole ça, de ça, Dieu de manière ça, particulière on continue à confesser hum. Hum. Hum. on s'étonne même parfois quand tu es là mais les opportunités qui arrivent, c'est hum. parce que tu as semé bien avant hum. mais... ça, comme tu nous as dit, je pense que la parole de Dieu est une bonne parole nous montre comment créer notre bonheur le bonheur au-dedans de nous le succès dans la vie est une décision. décision. Le succès dans la vie est une décision. Si tu as décidé d'échouer, tu vas échouer. Si tu as décidé de réussir, tu vas réussir. Si tu es dans l'échec, décide juste de réussir. C'est un choix, c'est tout. Et certaines personnes vont dire « Oui, mais parfois, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de moi. » Écoute-moi, je vais te dire... Tant que tu ne contrôles plus ta vie mm -hmm. Ça devient compliqué en fait L'une mm -hmm. des choses que le Seigneur nous a donné à la croix de Golgotha C'est le droit de choisir Amen. Et le droit de contrôler Amen. notre Alleluia. vie Par la parole, par la Alleluia. déclaration de la parole Amen. Le succès c'est ça Mais azore. comment déclarer quelque chose que tu n'as pas ingurgité mm -hmm. Comment ah, le faire mais en fait, je vais, Tu ne peux es, pas déclarer le non. contraire De tes pensée. en fait C'est es. important Tu es obligé mm -hmm. de, de, de, de prendre la pensée de Dieu Et de la déclarer pour ça ça doit Pense par tes pensées pensée, en fait. d'abord, et c'est vrai amen. ce que tu dis, à pote, parce que l'habile va dire que le faible dit je suis fort, mm. que le pauvre dit je suis riche, mm. et en fait à partir du moment où tu le dis comme bon bah de toute façon je n'y crois pas, tu mens. Mm. Mais à partir mm. du moment où tu y crois, mm. ça devient la vérité mm. en ouais, fait. Ouais. Tu n'es plus en train de mentir. Ça. Et parce que tu déclares la vérité, la vérité se manifestera. Ça. Et ça. je pense qu'on doit comprendre que. Mais tu avais aussi enseigné que lorsque pour équilibrer un petit peu, lorsque la chose n'est pas vraie, on déclare pour qu'elle devienne d'abord vraie au dedans de nous, et à partir de là maintenant on libère la foi. C'est comme ça que tu l'avais enseigné. Wow. Et je pense mmh. que c'est important que nous puissions comprendre que c'est aussi simple que ça. Mmh. C'est notre déclaration. Mais je pense que beaucoup de personnes sont très pressées en fait. Mmh. Ils sont tellement pressés qu'ils se disent que, avec tout ce que j'ai vécu, toutes les douleurs que j'ai vécues, tout le mal qu'on m'a fait, alors que moi je fais du bien aux gens, mmh. j'ai entendu des gens me dire ça, Et, euh, ils se disent que c'est pas possible, j'en ai marre de la vie. Je lui dis, mais comment ça changer de langage. Mmh. Déclare autre chose. S'il faut. Euh, fais fait ça comme des devoirs En fait, mmh. C'est-à-dire tu te dis Tous les matins de telle heure à telle heure Je ne fais que déclarer Tu mmh. écris ce que tu vas déclarer Au bout de six mois Tu verras que ta vie aura changé mmh. Même six mois c'est beaucoup mmh. Sauf que les gens ils vont commencer La plupart commencent Ils vont s'arrêter au milieu Ils vont dire Ouais mais ça marche pas mmh. Pourquoi Parce que bon, mais, mais tu sais Pasteur Ce qui est terrible C'est qu'il y a des gens Qui ont mmh. tellement vécu dans le malheur mmh. Qui ont tellement vécu dans la souffrance Qu'elles ont, qu ont du mal à se voir Vivre dans le bonheur C'est vrai Et, et lorsqu'elles expérimentent Un tout petit peu le bonheur ces mm -hmm. personnes se culpabilisent même. Oui, je vous assure, c'est vraiment incroyable je vécu, ce truc-là. tu l'avais vécu toi, comme ça. Moi, mon père, mon père, bon après, c'était quand j'étais païen, mais le principe est le même. C'est-à-dire que mon père euh, pouvait m'acheter des chaussures, des choses et autres. Mais comme j'avais des amis qui eux n'avaient pas, je me disais j'ai pas le droit. Mm. Donc, wow. Je me disais je peux pas. Non, wow. non, non. Et du coup, je galérais comme eux mm. parce que je me suis dit, bon, bah sinon, ça se fait pas. Mm. Parce que je n'arrivais pas à accepter le bonheur mm. alors que les autres sont dans la galère. Je me disais, non, moi aussi, je dois souffrir. Mm. Et, et je me suis rendu compte que c'est parce que je refusais d'être dans le bonheur. Mm. Je refusais d'être à l'aise, en fait. Mm. Mm. Mais, tu, mais tu sais que ça, c'est un système, c'est un programme. Hein. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est un programme mm. dans la tête, mm. en fait. Mm. C'est un programme. Tu t'es programmé mm. de telle sorte qu'en vérité, tu crois plus au bonheur, mm -hmm. et quand tu devrais y croire, tu crois que tu ne le mérites tu pas. Ne mérite pas tu ne le mérites pas. Si Tu crois ça. au bonheur, mm -hmm. tu crois que d'autres personnes méritent le bonheur, mm -hmm. mais toi, que tu ne le mérites pas, en fait. Mm -hmm. Et ça, ça doit changer, parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Euh, les hommes doivent comprendre que quand ils sont malheureux, ça mm -hmm. fait de la peine à Dieu. C'est vrai. Parce que fait. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse vivre malheureux, en il fait. Pense. Dieu sait que le bonheur est une bonne chose. Amen. Dieu sait que la paix est une bonne chose. Amen. Et il aimerait qu'on puisse expérimenter mm -hmm. la paix, et le bonheur 24 heures sur 24 7 jours sur 7 yes, en fait. yes, yes, yes, yes. et pour ça ça passe par notre reprogrammation mmh. ah ben, effectivement on voit que les pensées vont nous donner un type peu d'habitude mmh. et un feeling si mmh. on est habitué à mmh. souffrir ça va être comme ouais. finalement une, une nature mmh. on va être dans ce, ce monde là et quand on commence à réussir mais les premières fois, on n'est pas à l'aise. Mais right. il faut qu'on persiste pour que ça devienne notre vie, notre monde, ainsi de suite. Je pense mm. que c'est à cause de ça. Quoi. Mm. Très bien. On va prier pour les internautes, actuellement mm. les téléspectateurs. Yes. Il y en a qui, euh, qui vivent des oppressions démoniaques mm -hmm. au niveau de leur pensée, on mm -hmm. va demander vraiment que okay. ces oppressions puissent lâcher prise euh, et on va prier pour que cette parole qu'on a déclarée puisse pénétrer leur esprit et amener la transformation. Prions maintenant pour tous la les téléspectateurs. Seigneur, je te remercie. Ta, vrai, ta vrai, parole vrai, est vivante. Ta, ta vrai, parole vrai, est vivante. Vrai, est grâce. Seigneur, je prie Merci pour tous que que ceux qui sont sous l'influence de ce programme. Je prie au nom de Jésus que ta parole pénètre leur cœur au Dieu et amène le changement et la transformation. Je viens prendre non autorité maintenant sur toute oppression satanique et démoniaque qui envers. se manifeste par des pensées sous-puissantes. Dans, des... euh, dans, dans les pensées, la tête des téléspectateurs, de, de, je prends de autorité de de maintenant de faire et je fais guerre toutes ces pensées. Je chasse toutes ces pensées au nom de Jésus. Et je déclare que la pensée des Christ se manifeste dans leur cœur par la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as mis la transformation de leur vie. Transformation de, de leur paradigme, la transformation toi. de leur système, système de pensée. Bon se Seigneur, de l'échec, Seigneur, ils passent à la victoire au nom de, de Jésus. De Jésus. De, Seigneur, de, du malheur, ils passent au bonheur, oh Dieu. Éternel, je prie que tu les combles maintenant de ta paix, que tu les combles maintenant de ta joie, que tu les combles maintenant de ton bonheur, oh Dieu. Seigneur, qu'une vague de bonheur, qu'une vague de joie, qu'une vague de paix puisse les atteindre maintenant là où ils sont, oh Dieu. Que par le Saint-Esprit, ils soient renvoyés de joie maintenant, qu'ils se réjouissent et qu'ils prennent ah, victoire face, en face des situations dont euh, euh, euh, si ils font face les au les face, oh Dieu. Je proclame et je prophétise je la victoire au nom de Jésus sur leur vie. Je prophétise de la victoire au nom de Jésus je dans chacune de leur situation. Et je déclare au nom puissant de Jésus qu'ils vivent dans la joie, qu'ils vivent dans la paix, qu'ils vivent dans le bonheur. Je déclare au nom de Jésus la force de Dieu pour contrôler les élus, les Émotions toxiques pour contrôler et le les le pensées. Le Je déclare au nom de Jésus qu'ils ont la force la volonté de repousser les pensées qui ne sont pas en accord avec ta parole, mon Dieu. Père, pendant ces moments, une vague, Seigneur, qui descend sur eux et les équipés, qui ressortent de la franchifiée, qui ressort de la remplie, qui ressort de la équipée, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que car Jésus se manifeste pleinement en eux. Oh non, ce puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Je crois que vous avez aimé cette partition. émission et je medical. crois qu'elle vous a béni. Je crois que vous avez aussi je aimé cette, cette série. Euh, si vous la prenez en cours, je vous invite à regarder les euh, les émissions précédentes en replay sur le YouTube de notre chaîne, la chaîne YouTube d'Évangile TV. Sur la chaîne YouTube oui, d'Évangile TV. Euh, oui, et en cliquant s'abonner, en, sa, en cliquant aussi sur la cloche. cloche. Qu'est-ce qu'il y a, pasteur non, je Regardez le temps. Non, non, non, je voulais laisse, désolé. Vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Je à, à ceux qui nous regardent, on mm. vient de prier pour eux, mm. leur dire qu'il n'y a pas d'oppression de, de mm sans dépression. Mm -hmm. Je pense qu'il faut vraiment prendre la parole de Dieu au sérieux, mm -hmm. vraiment se remplir. Il y a même des oppressions qui vont disparaître mm -hmm. simplement parce que vous mettez la parole de Dieu dedans de vous. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y en a qui se dévalorisent parce que la parole n'est pas n'est pas de manière conséquente au mm -hmm. dedans d'eux. Mm -hmm. C'est seulement ce que je voulais ajouter. Amen. Gloire au Seigneur. Donc vous pouvez soutenir cette émission en soutenant la chaîne Évangile TV en allant sur notre site www.évangile.tv et en faisant un don. Si vous n'êtes pas encore abonnez à la chaîne. N'oubliez surtout pas de le faire. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je suis l'apôtre Alain Patrick et j'étais accompagné du pasteur Isaac, du pasteur Gentil et du Pasteur Darius. Je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.